salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission c'est une interview avec franck dubu euh, fondateur et président de l'agence Subdesign. juste avant j'aimerais faire un petit point j'ai fait quelques bêtises effectivement j'ai posté des interviews qui dataient d'il y a trois ans et euh, déjà je vous disais que je venais comme une petite fleur etc interviewer les gens et récupérer l'audio mais j'oubliais également de leur demander l'autorisation de poster ces interviews en ligne j'explique qui pas exactement euh, le projet euh, de, de manière claire et, et précise. Donc j'ai pas mal de gens qui sont, qui, sont un, qui ont fait des petites remarques comme quoi effectivement j'aurais dû les prévenir parce que là en fait je poste les interviews euh, un peu comme ça. Ça fait il y enfin il y a trois ans on a fait un appel euh, où, où j'ai fait l'interview et je reviens comme ça à poster ça. Donc euh, chose à, à prendre en compte là je, je reposte du coup cette vidéo. Cette émission, cette euh, interview était déjà sortie en format vidéo. Cette fois, je la ressors donc en format audio. Et euh, il me restera encore quelques interviews. Euh, et ensuite, ce sera que des nouveaux, euh, des nouvelles rencontres, des nouvelles interviews. Je suis en train de, de régler ça, de, de contacter les gens, etc. Et, mais je pense faire une petite pause des interviews pendant un petit moment. Et euh, sortir que des critiques cinéma et critiques euh, et commentaires d'exposition. Et analyse d'album à ah, mis à part ça j'ai l'impression aussi de d'avoir un rythme assez soutenu les gens ne sont pas forcément au courant euh, de à chaque fois des sorties de vidéos surtout que j'ai pas pour le moment de réseau pour euh, communiquer donc euh, là faut que je travaille ça euh, j'ai également aussi euh, des, des difficultés en termes de de, de de comment faire vivre mon ma vidéo donc euh, j'ai mon audio ma vidéo qui sort et après euh, j'ai pas de moyen de la communiquer et je lui laisse pas pas ou peu le temps de, de vraiment vivre en soi étant donné que j'en ressors une juste après donc euh, actuellement le rythme de sortie c'est tous les lundis, tous les vendredis c'est un rythme qui est, qui est assez soutenu euh, même pour moi c'est euh, assez compliqué de, de prendre le temps de faire les recherches, l'enregistrement euh, la post-production, la vidéo etc. et euh, je... on m'a conseillé de, de plutôt, euh, comment dire prévoir, euh, faire quelques épisodes etc. en en réserve, mais euh, c'est quelque chose qui pour le moment euh, m'intéressait pas trop parce que euh, j'évolue dans ma manière d'écrire, j'évolue dans ma manière de parler, j'évolue dans ma manière d'enregistrer et euh, j'ai pas envie d'avoir euh, 3-4 épisodes qui sont faits euh, d'une mauvaise manière alors que juste après j'apprends à utiliser la bonne manière. Ça c'était mon, mon argument de départ, mais je pense que je vais changer, je vais quand même prendre le temps d'enregistrer quelques épisodes euh, par-ci par-là en plus histoire de pouvoir me libérer euh, du temps et euh, de l'énergie, parce que ça prend énormément de temps et d'énergie de, de faire ça. Surtout qu'actuellement, je travaille sur mon mémoire, donc j'ai aussi les interviews euh, en rapport à mon mémoire qui vont sortir, donc ça va être des interviews très axées sur tout ce qui est logiciel libre, suite Adobe, etc. Euh, voilà, aussi en termes de retour, j'ai pas mal de retours positifs, donc je suis content que cela vous plaise, mais j'ai aussi quelques euh, pistes d'amélioration, avec notamment... Euh, la question du dynamisme, donc euh, j'ai essayé de régler ça avec euh, les Critiques Cinéma en ayant un timer de 2 minutes pour euh, chaque partie. Euh, mais on me propose également d'avoir peut-être un petit son d'arrière-plan euh, type euh, Lofi ou quelque chose comme ça, pour faire passer euh, le, le temps. Alors je sais pas, ça c'est quelque chose que je ne voulais pas faire au début. Euh, je vais être honnête avec vous, tout ce qui était les réseaux, tout ce qui était euh, promotion ou trop, euh, etc. Mais arrive un moment où, si je veux joindre... Euh, les deux bouts, je vais devoir le faire, m'y mettre, parce que euh, ça sert à rien que je fasse un projet euh, qui a pour but d'être écouté et partagé. Si derrière, euh, bah, ce n'est pas écouté ou pas partagé, parce que je ne prends pas en compte euh, vos avis. Donc euh, voilà les différentes choses que, que je suis en train de mettre en place en termes de concept, en termes de travail pour améliorer ça. Euh, donc c'était une petite euh, grosse euh, mise à jour. Et on se retrouve la prochaine fois pour une autre émission. En tout cas, je vous laisse actuellement avec cette interview avec Franck Dubu. Alors, est-ce que d'abord vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, monsieur Oui, bien sûr. Donc, euh, Franck Dubu, je suis le président et le fondateur de l'Agence que j'ai créée en avril 1992. Ah Ça, ça remonte ouais. ah, <rire> Alors, est-ce que vous pouvez vous, vous nous expliquer un petit peu votre travail alors, le travail de l'agence aujourd'hui, on est spécialisé en design graphique, en création d'identité visuelle, packaging. Euh, et donc, euh, aujourd'hui aussi, euh, on est retourné vers le conseil en design de marque, de manière générale, avec une grosse spécialité sur euh, les, les marques euh, de, de grande distribution. Qu'elles soient nationales ou, euh, ou marque de distributeurs. D'accord. C'est deux grosses activités de l'agence. Du coup, euh, ça consiste à quoi ça Vous devez créer des packagings, des campagnes euh... On doit essentiellement fouiller, effectivement. Donc, on travaille en amont sur la création de la plateforme de marques, hein, définition des territoires euh, et des positionnements des marques sur lesquelles on travaille. Euh, jusqu'à la réalisation, effectivement, donc de l'identité produit et euh, de la réalisation du packaging, euh, de, de, de, de la conception jusqu'à la réalisation technique. D'accord. Alors là, un petit peu euh, euh, des points techniques, alors juste avec quoi vous travaillez, comme par exemple logiciel ou euh, outil donc l'agence au niveau créatif est 100% sous Mac et on travaille essentiellement avec Illustrator et Photoshop, mm. même si on a d'autres outils type InDesign, design, mais là c'est plus quand on est sur des activités éditoriales, ce mm. qui aujourd'hui représente un très faible pourcentage de l'activité d'affaires. donc en gros vous n'utilisez pas trop... Euh, est... Aujourd'hui on utilise... Euh, Illustrator, Photoshop, euh, à quasiment 100%. D'accord. Ensuite, euh, alors où est-ce que vous travaillez ben Vous travaillez principalement à l'agence, c'est ça Alors, moi, je, enfin, moi je, je suis plus itinérant, on va dire, que, que mes collaborateurs, euh, puisque euh, moi, je travaille effectivement en collaboration avec nos clients sur l'élaboration de, de leur stratégie marketing, et ce n'est pas obligatoirement ici, ça peut être évidemment également chez eux, euh, que l'équipe créative, elle, est sédentaire et elle travaille ici. D'accord. Moi, je bouge un peu plus. <rire> du coup, euh, c'est ça. Euh, Est-ce que vous envoyez euh, des demandes ou plutôt les clients viennent directement vers vous Les clients, on a, on a quand même une, une petite partie on est dans de, de, de, de prospection commerciale. On fait donc une démarche commerciale pour aller vers les gens, essayer de se présenter, euh, se faire connaître, et éventuellement leur donner envie de travailler avec nous. On a quelques appels entrants euh, également, et ensuite, on a des clients avec lesquels on travaille depuis, euh, depuis plus de 25 ans. Donc euh, euh, voilà, c'est l'avantage d'être euh, relativement... Euh, Ancien sur le marché, même si on n'est pas dans la, la première génération des agences de design, puisque les toutes premières agences de design en France c'est des années 70, hein, et c'est euh, l'Onsdal, euh, ce type de catégorie. Et après il y a euh, les agences des années 80 euh, qui sont euh, Hot Shop, euh, Dragon Rouge, CBA, euh, et nous on arrive donc en début des années 90. Hein, euh, Aujourd'hui on est, on est positionné dans, dans les 20, de, les 20 premières agences françaises. C'est cool euh, Alors là, euh, quelques bons points et mauvais points par rapport à ce qu'est la création. Ouais. Et euh, si vous aviez quelque euh, chose à dire En fait c'est plus je dirais, une évolution générale du métier de de, de design. Euh, en particulier quand on a un positionnement comme le nôtre, donc de travailler pour des grandes marques nationales ou internationales, mmh. donc de travailler pour schématiquement on va dire des, des, des, des gros industriels. Euh, depuis on va dire une bonne dizaine d'années, on est passé euh, un peu à la moulinette des, des achats euh, et à la gestion financière de, de nos partenaires. Et donc on a. Euh, une gestion qui est, qui, qui est obligatoirement beaucoup plus forte que ce qu'elle a été à l'époque. À un moment donné, on était plus des créatifs et, mmh. et ce qu'on nous demandait, c'était vraiment de, de, de faire des jolies choses et on reviendrait le prix, oui. mais, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, on rentre d'abord par le prisme de l'argent et donc du coup, tous les budgets sur lesquels on travaille en fait sont déterminés par un, un coût horaire moyen auquel on est restreint, euh, ce qui, évidemment, pose un problème, puisque, par essence, euh, la, il y a moins création, de temps du coup pour travailler. de temps travailler. Autant il y a une partie technique dans notre métier, et ça, on, on peut dire que, ou pro, on peut réaliser des tâches euh, de façon euh, plus ou moins mécanique, mais dans un... En revanche, c'est dire dire qu'on a un temps déterminé pour trouver une bonne idée, c'est évidemment euh, plus compliqué. Donc, aujourd'hui, on a... Une pression financière qui est beaucoup plus importante pour nous et autrement aussi pour tous nos collaborateurs et en particulier les créatifs mmh. à qui on demande de trouver des bonnes idées euh, beaucoup plus rapidement puisqu'on est moins bien payé pour le faire. Mmh. <rire> sure. ah <oui>, C'est <rire> ce un qui, vrai problème Ce qui est en soit, bah, il y en a, mais, mais qui est pas euh, commun dans sein de design, qui, qui est un peu la pubérisation de, de tous les métiers, l'ubérisation. <rire> C'est un nouveau terme, là, tout le ouais. monde aime bien. Ouais. Ah, D'accord. Euh, alors là, une autre question. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui souhaite, du coup, travailler dans votre agence euh, Ou à quelqu'un qui souhaite euh, travailler dans le domaine du design graphique Alors, il faut qu'il... J'ai toujours tendance à dire, moi, que je pense qu'on reste, on a un côté hyper positif. Globalement, j'ai le sentiment que les gens qui travaillent dans la communication d'une manière générale et, et dans le design sont des gens qui sont plutôt ouverts d'esprit et c'est des métiers malgré tout plutôt, plutôt sympas, euh, qui offrent une grosse diversité de, de, de travail puisqu'en fait on travaille sur énormément de sujets différents et donc ça permet de ne pas tomber euh, dans une, une routine un peu trop euh, quotidienne qu'on qu peut rencontrer dans d'autres métiers où on a des tâches répétitives. Après, moi je mets toujours un bémol sur ça, c'est-à-dire que nous, notre métier, même si c'est un métier de création, on n'est pas des artistes. Mm. On, on doit répondre à une demande, au final qui est celle du consommateur, de euh, produits de grande consommation, donc de produits de masse. Et par essence, euh, le produit de masse euh, n'est pas un produit artistique. Euh, euh, donc euh, c'est souvent le gap qu'on peut avoir, en particulier au niveau des, des écoles euh, graphiques ou des gens qui sont passés par les beaux-arts, c'est qu'on leur laisse supposer qu'ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent et, et qu'on va faire du beau. Euh, mais Madame Michu, quand elle fait ses courses chez, chez Lidl. Ouais. Euh, Carrefour ou Leclerc elle n'achète pas forcément euh, du, du beau. Euh, <rire> donc on a un besoin de résultat et qui est contraint par deux prismes, celui de notre client, celui des tests conso et celui du conso au final, et de temps en temps de l'avis du distributeur qui distribue le produit. Mmh. Euh, donc nous on a très souvent quand même l'impression que le produit qui sort est moins joli que celui qu'on a proposé à Ouais. Oui. <rire> donc ça peut générer de la frustration. Ouais. Euh, donc on essaye de trouver des, des leviers pour, pour, pour compenser cette frustration en ayant un environnement plutôt simple. C'est cool. <rire> C'est super intéressant ce que vous dites parce que du coup, dans tout ce qui est école qu'on fait, par exemple, bah, j'ai des amis aux Beaux-Arts, j'ai des amis aux Arts déco, ouais. moi je suis à périodes, et on nous apprend à être des artistes, on nous dit « faites ce que vous voulez », le but c'est d'avoir une démarche assez créative, dans le sens où on n'a pas vraiment de demande, c'est « nous on doit faire ce qu'on fait », c'est « nous on se vend », alors que là, dans par exemple les métiers comme ça, c'est pas « nous on fait ce qu'on veut », c'est « il faut écouter d'abord le client et pour… » On répond à une demande, ouais. tout le temps. On répond à une demande et il faut idéalement essayer d'être quand même créatif pour surprendre le client et, et du coup répondre favorablement la demande mais, euh, mais sachant qu'encore une fois, et au final, aujourd'hui, nous on travaille sur des dossiers où euh, quasiment tout est testé. Donc finalement, notre avis n'intéresse euh, personne. Celui finalement de nos clients qui nous paye euh, a évidemment une incidence directe parce que s'il n'est pas content de ce qu'on fait, bah, il ne travaille plus avec nous. Mais euh, après, il peut lui-même aimer des trucs et derrière, ça part en test. Et, et, et si le test est mauvais, on redémarre à zéro. Euh, et en général, on considère que c'est la faute de la chance. Oui. <rire> en gros, vous faites des tests, c'est-à-dire, genre, vous mettez des PLV euh, dans certains points. Euh... En, alors, en fait, on travaille avec des études de, de, de tests, puisque nous, on a toujours considéré qu'on pouvait pas être jugé parti sur nos créations. Mm. Donc en fait, il y a des instituts de, de, de, de tests qui font. Aujourd'hui, la plupart du temps, on a les deux types de tests qui sont euh, en fait, du test. Euh, Uh, donc C'est des groupes uh, de, de consommateurs, mais relativement restreints, à qui, uh, qui finalement, en one-to-one, -one, on demande qu'est-ce qu'ils pensent du packaging, qu'est-ce qu'ils pensent qu'on a, qu a voulu raconter, euh, quelle histoire on essaie de, de faire passer au travers du, du graphisme, on, on leur demande éventuellement euh, leurs préférence par rapport à des axes euh, différents, par rapport au pack actuel et son évolution. Euh, et derrière, quand on pense avoir un résultat satisfaisant euh, en cali euh, sur tous les gros dossiers, on part sur des tests quantitatifs où là, il y a euh, de la maquette, de, euh, des reconstitutions linéaires mmh. et euh, finalement du factice euh, sur plusieurs centaines de personnes. On essaie de voir. Comment, quel est leur acte d'achat, et est-ce qu'ils euh, ont une préférence pour le produit qu'on a développé par rapport à la concurrence ou par rapport à l'ancien D'accord. Ouais. Euh, et ça détermine la sortie ou non du euh, produit final. final ah. D'accord. Ouais, c'est ouf, parce que j'ai fait beaucoup d'agences, et c'est la première fois que j'entends qu'il y avait, euh, comment dire, cette étape un petit peu de laboratoire où on testait sur des gens et tout. Euh... Et je suis assez choqué parce que ouais. du coup, je ne m'attendais pas à ça. D'habitude, les agences me disent que euh, le, le client valide ou non, puis après, ça part directement euh, à, à l'usine ou euh, à l'agence sur le produit. Et là, j'entends qu'il y a des tests de laboratoire. J'imagine que ça dépend de la taille des agences que vous avez rencontrées oui. et de la taille de du projet sur lequel ils travaillent. Nous, on est par exemple l'agence de Bonne Maman, on est l'agence de Granduel, on est l'agence principale du groupe Carrefour. Hein. Chez Carrefour, il y a moins de tests, puisqu'ils euh, ne sont pas en comparaison. Quand on, on travaille un produit Carrefour, il n'est pas vendre que chez Carrefour. Et euh, on sait que 65% des gens qui vont en grande distribution, ils vont pour acheter euh, un produit de la marque du distributeur. Donc il y, y a vraiment du, du, du test que quand ils sont sur de l'innovation ou des choses comme ça. En revanche, quand vous êtes sur des, des, des marques. De, de type effectivement Bonne Maman, William Sorin, truc où on parle de, de dizaines de milliers de produits qui sortent, mm. euh, bah, ils ne prennent pas le risque de sortir un nouveau graphisme euh, mm. euh, sans s'assurer euh, qu'ils ne prennent pas trop de risque de perte de vente derrière parce, mm. que, parce que ça représente trop d'argent. C'est ça. Comme vous avez dit, c'est l'argent maintenant qui prime tout, euh, avant tout, surtout. Oui, je pense que c'était probablement un peu le cas avant aussi, mais, mmh. euh, mais un petit peu moins, parce que même les, les, les, les entreprises avec lesquelles on travaillait n'étaient pas, euh, pas forcément dans une gestion financière euh, aussi stricte mmh. euh, que ce qu'est devenu le marché aujourd'hui. Euh, Ou finalement, pour des raisons... Euh, euh, budgétaire, mais ça c'est un sentiment personnel qui n'engage que moi. Mm. Euh, je pense qu'un certain nombre de sociétés euh, sont aujourd'hui plutôt dans de la destruction de valeur, dans de la recherche de diminution de coûts, que ce soit interne ou externe. Donc on essaye de payer tout moins cher pour euh, une amélioration de profit, là où certaines sociétés euh, continuent à, à être plutôt... Euh, Génératrice de, de, de plus-value, donc on travaillait plutôt sur euh, de l'innovation, oui, euh, chercher à, à, à créer une, une, une valeur ajoutée, euh, plus forte que simplement gagner plus d'argent en réduisant ses coûts, qui, mmh. euh, qui est un calcul relativement court-termiste. À mon enfin, sens, à un moment donné, euh, si on ne crée pas de la valeur, donc à terme, obligatoirement, ouais, on en hum. Mais, mais c'est vrai que, globalement, le monde financier, on travaille effectivement aussi avec euh, des sociétés qui sont cotées en bourse, et, euh, qui, rêvent, et ouais, qui sont régies par les règles. Hum. Euh, et nous-mêmes, on est filiales du WPP, donc on est euh, filiale du premier groupe mondial de communication. Donc on est coté en bourse euh, à New York euh, et à Londres. Et, euh, bien qu'on soit moins euh, de 40 personnes, euh, je réponds aux règles de gestion euh, d'une société cotée en bourse. Ah oui, non, là, parce que c'est sûr, ce n'est pas du tout les mêmes agences que j'ai à faire. Parce qu'à présent, c'était des, des petites PME avec euh, maximum 10 personnes. Là, on parle bah, de... non, ça reste une PME quand même. Hein, oui, mais là, c'est en bourse, non, quand dans, en plus, ça... dans le premier groupe mondial. Ah. Mmh. <rire> c'est ouf. Et là, là, là c'est la question que je préfère le plus, c'est euh, que pensez-vous de l'apport euh, de l'ordinateur et du numérique dans le métier Alors, euh, ça fait partie aujourd'hui de, euh, des choses qu'on a fait évoluer. Bon, C'était une évolution euh, positive euh, au démarrage et ça a énormément aidé. Finalement, à un moment donné, c'est devenu probablement un des axes euh, réducteur de notre métier, c'est que du coup, tout le monde a l'impression euh, qu'il peut faire une belle photo avec son iPhone, faire des retouches. Euh, et, que, et donc, on a beaucoup de nos interlocuteurs qui ont l'impression que, que ça prend trois minutes ouais. de faire une jolie photo en packaging, qu'on pourra le faire avec son iPhone, alors que nous, l'appareil photo qu'on a en interne, il vaut 50 000 euros, ouais. qu'un photographe, ça se paye plus de 1 000 euros la journée. Euh, et qu'un styliste alimentaire ça se coûte à peu près aussi euh, 1000 euros la journée et donc un beau visuel euh, à mettre en place euh, sur un packaging ça coûte de l'argent et, et on ne peut pas le faire avec une belle photo euh, Insta euh, sur son iPhone euh, et l'autre problème qu'on a rencontré nous et nous ça fait 4-5 ans qu'on a mis une méthodologie de travail un peu différente et on revient Finalement, ce qui était fondamental de notre métier quand on a commencé à bosser, il n'y avait pas d'ordinateur. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans les métier, il n'y avait, avait pas, pas d'ordinateur. Enfin, il y en avait un, euh, ça prenait la taille de cette <rire> pièce. Euh, et et bon, on faisait un dégradé et tout le monde s'extasiait. Euh, un truc aujourd'hui, ça se fait en une seconde avec euh, un ordi de Cori. <rire> Exactement ça. Euh, et l'inconvénient, en fait, d'arriver euh, avec en première phase... Euh, des, des choses qui sont ultra finalisées. Euh, un certain nombre de nos interlocuteurs ne regardent plus que le détail de réalisation et ne regardent pas le concept hein, ou, ou, ou l'histoire, l'idée qu'on a envie de raconter. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, nous, toutes nos premières phases de créa, on les refait en ref euh, Ah oui, avec le pinceau et voilà, sur les papiers layout et tout. Tout fait à la main. Euh, ouais. un truc, et on met... Euh, euh, des choix de typographie, enfin on a une espèce de, de boîte à outils en construction, mais on fait des premières phases créatives, on dit « moi ce que je veux vous valider, c'est l'idée ». Après la réalisation, voilà, ça fait bientôt 30 ans qu'on fait ça, savoir mettre une fraise en place sur un pack, on y arrivera. Donc ça ne m'intéresse pas de savoir si vous trouvez que la fraise est trop rouge, trop mmh. rose. C'est l'idée qu'il y a derrière. Après, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si je mets une fraise ou si je n'en mets pas. Mmh. Et, et pour ça, quand on présente un dessin, bah forcément on ne peut pas parler de, de détails euh, techniques ou de détails visuels. Et donc du coup, on, on se concentre que sur euh, quelle est l'idée que j'ai envie de mettre en place euh, sur, sur mon pack. Euh, et en plus, ça nous permet d'avoir un échange beaucoup plus constructif en fait, euh, avec ton client d'eau. L'informatique, oui, obligatoirement, parce que euh, ça nous aide énormément et, euh, et ça nous aide énormément aussi euh, aujourd'hui avec nos clients, on met en place euh, des, des liens informatiques entre chez eux et chez nous de façon à ce que euh, l'information euh, circule hyper rapidement, que le chef de produit puisse à partir de son ordinateur nous envoyer des textes, un truc et qu'on les mette directement en place sans sans qu'on ait besoin de se rencontrer. Des mmh. grosses années, on sort plus de 2000 références. Donc, mmh. il fallait qu'on déplace à chaque fois pour aller chercher des éléments. Ça serait une perte de temps considérable. Donc, l'outil informatique, on n'a pas le choix. En revanche, nous, on a fait le choix de garder de le côté diverti, de informatique mmh. au niveau de la phase de créa qui pour nous est la seule vraie valeur ajoutée de l'agence au niveau de sa réflexion euh, par rapport à ce qu'on peut faire du client après. Des bonnes agences qui sont capables de faire des beaux visuels et de sortir des éléments techniques euh, fiables. Et il y en a 50 sur la place de Paris. Donc, euh, et encore une fois, comme on a à peu près tous été euh, réglés par des au niveau financier, par la gestion des gros groupes pour lesquels on travaille. Alors en fait, on est sur du taux horaire, donc la seule partie sur laquelle le taux horaire n'est pas encore 100% établi, mmh. c'est la première phase de création et la réflexion stratégique, où là, même un acheteur avec un côté très financier, arrive à imaginer que la valeur, la valeur ajoutée de l'intelligence ne peut pas être comptabilisée en tout C'est sûr. Mais du coup, euh, par rapport à ça, vous, vous, faites, euh, vous passez combien de temps sur, par exemple, euh, certains projets en moyenne, et euh, vous acceptez combien de projets par mois ou par an En fait, on a différents les premières phases de création, en, fait, en fonction de la taille de la marque, du nombre de produits qu'on nous demande de travailler en, en première phase, euh, vont varier. Euh, et puis, en fait, on fait aussi une différenciation de moment de entre, on appelle un simple relifting, donc une modernisation d'un un produit une par rapport à un repositionnement et par rapport à, une, donc, à, un, à un repositionnement lourd ou une création euh, à partir de zéro mmh. sur des innovations produits. Là, on a des honoraires qui vont varier, euh, on va dire, les, aux alentours de 10 000 euros sur une, une première phase de création sur un mono produit euh, en, en re et ça peut aller jusqu'à 50-60 euros euh, sur, euh, sur des projets plus conséquents mais mm. sur lequel on travaillera plutôt euh, deux ou trois têtes de gamme et sur lequel éventuellement on va avoir euh, effectivement la, la recherche de concept la création pourquoi pas du nom de marque euh, la définition de la plateforme de marque la stratégie générale de communication de la marque avant d'arriver même euh, à la réalisation finalement de l'identité euh, visuelle et graphique du projet euh, et après, au final, ça correspond quand même à hein, du temps passé. Mm. Euh, que, quand on... Et c'est des ratios qui sont à peu près les ratios de la profession euh, pour tout le monde, pour peu qu'ils soient en Ile-de-France, euh, en province ou à l'étranger, le... les tarifs se peuvent varier de façon un peu plus élevée, parce qu'on parce qu n'a pas les mêmes contraintes financières en trop de, de location de, de locaux, etc. Mais, les ratios basiques de la profession aujourd'hui, c'est qu'on euh, doit faire à peu près 1, 000, entre 100 et 120 000 euros de marge brute par personne. Donc, si vous êtes 40, il faut faire, 40 millions de, il faut faire 4 millions d'euros. Mm. Euh, et les ratios euh, de la profession, sur, sur ce qu'on appelle les staff costs, la, la, la masse salariale, mm. doit euh, représenté entre 50 et 60 du total. Autrement dit, schématiquement, une personne ça coûte entre 50 et 60 000 euros et il faut qu'elle produise 100 000 pour qu'on arrive à rentabiliser la structure. Et ça c'est à peu près vrai dans, dans toutes les structures de, de design équivalentes de la mm. euh, Ce qui amène à une problématique autre, qui est effectivement, aujourd'hui, il y a euh, un certain nombre de, de plateformes euh, qui se sont créées euh, où vous euh, pouvez mettre un brief euh, sur, mmh. sur uh, graphiste.com par il exemple. Il y a 500 <rire> qui, qui euh, répondent. Euh, <rire> celui qui gagne euh, gagne 3-4 euros quand, mmh. quand, quand, quand tout va bien et, et 500 quand tout va mal et les 400 d autres ils ne gagnent rien. Ça. Et, et nous, dans ce schéma-là, on n'existe plus. <rire> ouais. euh, après c'est un petit peu la même avec euh, comment dire, les artistes un petit peu d'Instagram avec cette nouvelle vague de maintenant tout le monde a un ordinateur comme vous avez dit, ouais. un iPhone il fait un petit peu, vas-y, d'autres petits dessins avec la tablette graphique et tout le monde s'improvise euh, du coup euh, graphiste et vous, qu'en pensez-vous de cette vague La des agences et, et qui a été la nôtre aussi sur les dernières années c'est de dire qu'on est euh, finalement obligé de, de simples graphistes de, de, de rajouter de l'intelligence à notre euh, proposition. Euh, et donc, effectivement, aujourd'hui, on travaille avec un planning stratégique, on travaille beaucoup plus en amont. Avant, en fait, finalement, on répondait à une demande du client. Ici, si on a juste à répondre à une demande graphique du client. Bah, même des gens comme Nestlé ou un truc, aujourd'hui, on sait, euh, balance des briefs sur, sur des plateformes. Et, euh, et encore une fois, il suffit qu'il y ait 2-3 personnes, enfin 2-300 personnes qui répondent. Ouais. Bah, mathématiquement, ils vont trouver ouais. la solution. Tant qu'il s'agit de faire que du graphisme, mm. qu il s'agit d'essayer d'avoir euh, effectivement. Aujourd'hui, on essaie de vendre plus d'intelligence euh, bah, pour ne pas être confronté directement euh, à ce type de choses. Ouais. Après, on verra comment les, les, les choses évoluent. Mais. Euh, j'ai du mal à croire que les freelances qui bossent sur des, des plateformes de mmh. gagnent hyper bien leur vie. Après, ah. on peut imaginer que les salariés d'agents de vie mmh. considèrent qu'ils ne gagnent pas très bien leur vie, mais, <rire> mais ils sont quand même dans les 10% des Français les meilleurs Ah ouais oui. <rire> C'est cool ça. Ah. D'accord. En tout cas, merci, je vous remercie pour cette interview. Cette interview